Je suis je suis développeur chez Science Labs depuis trois ans et demi maintenant. Alors je m'appelle Gaël, je suis développeur informatique euh, donc à la classe d'épargne de France, j'habite à Amiens. Ça fait un moment que je veux en faire un, que je cherche un sujet ou une conférence pour me et que je ne trouve pas. Là j'ai parlé de ce sujet là à des collègues, à des amis qui m'ont dit que ça pourrait être intéressant et que ça pourrait faire plaisir à plein de monde. J'aime bien quand on me rassure sur la direction que je prends, sur la réalisation, sur ma posture, etc. C'est ma deuxième conférence, euh, que du coup je suis pas encore complètement au point là-dessus et que d'avoir des retours c'est toujours bénéfiques. C'est une motivation d'avoir aussi quelqu'un à côté de soi, à côté de soi à distance mais qui est quand même à côté de soi, qui, euh, qui relance les choses. En fait moi j'ai surtout demandé à ce qu'ils euh, relisent mes slides. J'avais l'impression de dire des choses que tout le monde savait. J'en ai parlé à Vincent. On a communiqué, communiqué surtout par mail, pardon. Euh, et du coup, il bah, m'a fait ses retours, je les ai pris en compte, je les... ou pas, des fois j'expliquais je, pourquoi. Et il comprenait, puis on faisait deux, trois heures comme ça. Et... Il a résumé ma pensée en fait en un mail et euh, il a détaillé point par point euh, sa vision des choses. Et euh, déjà ça m'a donné une première base de confiance pour avancer dans le Ça, ça aide quand même à faire une certaine motivation. malentendant, malvoyant, etc. Ça peut... Il y a des slides par exemple où je n'avais initialement que des images. c'est-à-dire Rajoute quand même un texte parce que même si c'est un très bon appui pour ta presse, pense à ceux qui n'ont pas la chance d'avoir toute leur faculté et qui pourraient être pénalisés par ça. Donc ça ça a été le conseil où j'ai fait le Il est venu me voir juste après le truc pour me dire que ça a été, rire, que, que la prestation n'était pas mauvaise et que ça bien. <rire> Vincent m'a fait des retours, il m'a dit que euh, c'était euh, qu'il avait été très surpris de mon aisance en parlant, qu'il euh, avait absolument rien à dire là-dessus, que je maîtrisais mon sujet, qu'il n'y avait aucun stress ressenti pendant la conférence, de... merci. En final Vincent a eu des, des très bonnes remarques sur mes slides et du coup je pense que si j'avais pas eu ce petit retour là, euh, ça aurait moins bien se passer peut-être. Ah oh non, carrément, je peux pas en faire d'autres. Je que trouve d'autres conférences, pendant on d'autres sujets. Être relu, ça peut aider à voir des choses qu'on n'a pas vues. Et ça permet d'avoir un deuxième avis sur, voilà, pour moi ça m'intéresserait pas que tu dises ça. Et je pense pas qu'on puisse penser à tout. Donc, euh, donc du coup, pour moi, j'en reprendrai, oui. Avec plaisir.